Bonjour, je suis un des compagnons d'EOL, je m'appelle Patricia Eccal, je suis professeure documentaliste dans un lycée de Nice, très concernée et impliquée dans l'éducation aux médias et à l'information. J'ai repris des études à distance et c'est dans le cadre du master EGM de la Sorbonne Nouvelle que j'ai participé aux deux premières sessions du MOOC DIY avec l'OMI, les question de former des citoyens, de mieux comprendre le monde, mais aussi de se saisir de ces médias, et c'est ce que nous allons faire ensemble. Je crois à l'importance d'apprendre ensemble, dans la classe, mais aussi entre les formateurs. Je vais donc participer à nouveau à l'aventure, et vous accompagner à mon tour dans ce MOOC. Une communauté DIY se met en place pour 8 semaines, et sans doute davantage, vous allez voir, alors, au plaisir de vous lire, d'échanger avec vous sur votre projet de MI. Nous allons cheminer ensemble. Alors, bon voyage et bon vent.